Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Dans Star Citizen, il est important que les races aliens soient aussi bien représentées que possible, car cela permet d'ajouter de la profondeur et de la crédibilité au jeu. C'est pour cela que chaque espèce possède son propre style, et c'est grâce à cela que les vaisseaux extraterrestres permettent de repousser les limites du visuel de Star Citizen. Jusqu'à maintenant, les Tevarines n'étaient représentés que par le Proleur. Et comme il s'agit d'un dropship, c'est un vaisseau qui ne convient pas forcément à tout le monde. C'est pourquoi le Talon a été créé, car cela permet aux Tevarines de posséder un fighter. La production du Talon est déjà très avancée, puisqu'il est déjà utilisable dans le moteur du jeu. Et pour les développeurs, il est toujours préférable qu'un concept aille du croquis à la livraison en jeu d'une seule traite. Les créateurs se sont surpassés sur vaisseaux qui ne ressemblent à aucun autre. Les matériaux utilisés n'ont jamais été vus auparavant. La sous reprend évidemment le style aviaire, déjà très présent sur le proleur, et le style oiseau de proie du talon sera parfait pour piquer sur vos ennemis. Comme le talon est un combattant, il possède quelques éléments de furtivité, et son rôle est de s'approcher furtivement de sa cible, de frapper fort et de partir rapidement. Ce vaisseau très agile possède une armure extrêmement légère, mais un armement très conséquent pour sa taille, puisqu'il possède deux Gimbal de taille 3. Les armes par défaut sont balistiques, et si cela ne vous convient pas, vous pouvez bien évidemment enlever les Gimbal pour monter à des armes de taille 4. Il y a également d'origine des racks de missiles sous chaque aile, mais ce n'est pas le focus principal de ce vaisseau. Une autre particularité du Talon est sa cabine éjectable, véritable challenge à mettre en œuvre pour les développeurs. En temps normal pendant une éjection, seul le siège est détaché. Ici, c'est le cockpit dans son entièreté qui se sépare du reste du vaisseau. Mais l'animation de décollage n'est pas en reste, puisque le vaisseau possède une tonne de parties mobiles, transformant le vaisseau pour le régal de vos yeux. Le deuxième sujet de cette semaine est la motion capture, notamment pour Squadron 42. La motion capture est un excellent moyen de raconter des histoires et de déclencher des émotions chez le joueur. De plus, la motion capture, contrairement à l'animation manuelle, permet d'avoir des réactions et des mouvements imprévus à l'origine, mais qui seront utilisés au final. La grande force de la motion capture est qu'elle permet également de mettre des petits bouts d'histoire à travers le jeu, contrairement à l'animation manuelle, qui prendrait trop de temps pour de si petits détails. Ces petites scènes permettent de prendre le temps de s'éloigner de l'histoire principale et de montrer des histoires du quotidien par le biais d'une conversation que vous vous interceptez. Vous et Yuri ne devriez pas nous donner une telle chance. Oh, je suis désolé. C'est quelqu'un d'autre que j'ai entendu mourir de nous rappeler tous les diags de l'an dernier Oui, ok. Je n'ai pas été le meilleur. Mais le complainant, c'est une chose. Nous avons complainé de Nolan tout le temps aussi. Je ne sais pas, je pense qu'elle pourrait faire un bon travail si nous l'aidons. D'ailleurs, ces scènes ne sont pas nécessairement déclenchées par le joueur. Elles peuvent être en train de se produire dans le monde pour le rendre vivant, même si le joueur n'est pas là. L'un des autres avantages indéniables de la motion capture est la possibilité de filmer énormément d'animations en très peu de temps. Par exemple, à l'heure actuelle, Swadoncar 2 possède 38 000 animations. Ce nombre impressionnant n'est évidemment possible que grâce à la vitesse de capture de la mocap. Une idée préconçue que l'on peut d'ailleurs avoir sur cette technologie est qu'une fois le tournage terminé, tout est fini et l'animation est prête à l'emploi alors qu'en réalité il faut devoir choisir quelle prise est conservée car elles ne sont pas forcément toutes bonnes et il faut encore ensuite nettoyer les données un mauvais placement d'une main par exemple, une animation trop longue, etc. Et seulement une fois toutes ces étapes terminées les animateurs font un dernier passage et mettent le résultat en jeu. Il arrive aussi que les développeurs fassent ce qu'on appelle des pick-ups qui permettent de compléter certains éléments du jeu qui ne sont pas pleinement satisfaisants. Par exemple une scène a été tournée où un PNJ aide un joueur à rentrer dans une ventilation. A l'origine, le PNJ restait un petit peu pantois une fois son action terminée. Et grâce aux nouvelles prises, le PNJ peut désormais inciter le joueur à bouger s'il ne le fait pas, et mieux réagir à la situation, ce qui rajoute évidemment de la vie. Pour finir, la plus grande valeur de la mock -up est la satisfaction qu'ont les développeurs de voir le résultat final une fois en jeu. Was that someone else I heard moaning about having to recall all the dyaks last ship? Yeah, okay. I haven't been the best either. But complaining's one thing. We used to complain about Nolan all the time, too. I don't know. I think she could do a good job if we helped. Some people aren't cut out for command. Sink or swim, right? Sure. But do you have to be the one who drowns her? Point taken.